L'évolution professionnelle que j'envisage après mon master, c'est de prendre plus de champs dans mon travail. Aujourd'hui, je suis directrice commerciale, j'aimerais passer à l'international. Donc, ça sera ça ma future étape. Le futur, en fait, c'est le présent, tout simplement parce que j'ai réalisé mon rêve d'intégrer cette grande entreprise technologique qui me permet aujourd'hui, mais également à l'avenir, de travailler sur la partie IoT, donc sur la partie objets connectés. Et bien évidemment, de, pourquoi pas de, de, de travailler à l'étranger sur, sur ces domaines. Moi, ça a été une découverte de plein de choses qui m'ont permis d'allumer plein de lampes et je sais qu'il va me falloir deux ou trois ans pour digérer tout ce que j'ai appris et le mettre en application. Je recommanderais le caractère complet de ce master avec ses aspects aussi bien dans le développement personnel, le management, les compétences, métiers, marketing, stratégie, vente qui me paraissent assez complètes pour venir apporter tous les points nécessaires à un manager commercial. Avant toute chose, je dirais il faut croire en vous, il faut voir grand, voire même très très très grand. N'ayez pas peur de viser la Lune, voire même Saturne, parce que vous êtes capable d'y arriver grâce à ce master. Euh, d'une part et d'autre part soyez persévérant, travaillez euh, et puis vous allez arriver euh, à l'objectif fixé.